Ah ben, ouais, un petit test avec les hommes, non Oh, la neige a col. Je cours pas, je marche j'aime bien marcher Papa <rire> Tu vois ce que je mets pas mis trop proche Mon dieu, là on voit plus. Ça... J'ai un peu mal filmé, mais on voyait quand même le char. Non, ça... qui a la vidéo. Il fait des crottages. Oui. Des crottages? Oui. Non, vu que tu spiné et tout. Pourquoi oui. ne pas poser la merette pour ça? Mieux oui. que tu je bouge la caméra. Je te jure, j'ai fait des progrès. Alors. Parce que quand tu passes à côté de moi, c'est là le plus dur. As tu m'as-tu entendu? Oui. On va aller là, ça a l'air d'être gratté un peu. Hmm. OK. OK, alors? Tu ne vois tu du photo? Ben oui, mais si tu vas genre là, ben je vois pas. On est où déjà, papa? À la salle municipale à Déléage. À salle municipale à bon, Fait que si vous, vous voulez... Non, je... <rire> je sais. Mais si vous voulez aller là pour... pour jouer avec vos autos, même en hiver, vous pouvez y aller, hein. Si c'est pas gratté, euh, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous allez faire. Parce que là, là, c'est pas... Euh, pas euh, c'est pas comme genre. Il y a un peu de neige, mais vraiment pas beaucoup. Mais euh, je leur montrer, elle euh, on comme une arrière-là. Il fait un tourbillon. <rire> Oh my God, il faut vraiment un déneigeage. <rire> il y a vraiment beaucoup de neige. Là, c'est un grand auto. Là, c'est une petite auto. Grand auto, petite auto. Maman est dans l'auto, là. Et personne n'est dans cette auto-là. Mais à vous, papa, c'est sûr. Une Mais moi, je suis un caméraman qui... Qui, qui parle. Ouais, pas mal, hein? Mais je peux pas m'empêcher de ne pas parler. Surtout quand tu fais de l'auto, j'aime ça des autos téléguidées. Par contre, si tu vois en arrière, comme genre si tu passes devant le, le, la grande auto, euh, je ne vois plus l'auto. My God, tu fais un grand rond. On voit tout les puis et tout galeries Là. En même temps, ça, comme genre, ça déblaye euh, toute la, la salle, comme ouais. la cour. <rire> Salut, papa! Là, je vois plus l'auto. Il <rire> faut quand même que j'aille vite. <rire> c'est ah, reparti après une flood! J'ai pas fait un taxi prêt, hein! J'ai. Je l'ai échappé. Je suis pas euh, la meilleure caméraman, j'ai. de la maman? De maman? Pourquoi? Okay. Je sais même plus, il est où ton auto? Ah oui, je le vois quand même. Je l'ai pas vu. Ok. Oh. <rire> Je suis papa qui est là, genre à côté. Euh, tu pourrais le déblayer là, il serait. pas Merci. autre petit déblayage. ça m'a fait fort ouais je sais T'as cher il n'y a rien qui chauffe Hein, mais c'est pas supposé être froid ben, des fois, ça vient chaud quand on bouge beaucoup de même, mais là, il oh! fait froid, puis il y a beaucoup de neige, fait que ça leur s'acadisse beaucoup, beaucoup. Il vient pas chaud quand même. OK, tu l'as mal déblayé, là, mon frère. Ouais, mais elle est collante. Fait que ça donne rien? Elle est dure à enlever. Ouais, je sais, mais... On voit pas quand, je, quand, quand genre, tu le fais l'autre côté de toi, parce qu'on voit pas de genre deux secondes, mais c'est grave. Mais ça fait un vieux truc de rond, là. C'est bizarre. Non, mais sérieux, ça fait un vieux truc de rond, là. Regarde. Un vieux truc de rond. C'est un peu bizarre. Je fais ça de même, puis là-bas, je... ouais, Ah, Non, il est correct. OK, ouais, OK. Genre le vieux truc de rond, là, en plein milieu, c'est un peu fatigant. Un focus. Ah! OK. T'as <tousse> uh! été vite, fait qu'on n'a pas eu le temps de le voir. Quand tu vas vite, j'ai de la misère à... Finir. quand je suis pas en avance. J'essaie de rester proche pour le bien le filmer. Là, je vois pas que je viens. Ah. Il n'est pas mon Bah oui sais que vous voyez la neige, genre. Hein? Belle petite tempête au Québec. Mais c'est sûr qu'on est au Québec, papa! On n'est pas en France? Ou comme Grand Paris? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on est au Québec, ça. Non, mais genre, euh, je sais, mais genre. Où est-ce que Grand parié, il est-tu au Québec ou pas? Non. Ben. Ben ouais, je sais qu'il est au Texas. Pour l'hiver. Il va revenir quand il va reprendre le papa. Oh mon dieu, l'envoie-t-il <rire> Arrête de le déblayer. T'as pas le choix. Oh, ça a été cool. <rire>